Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Cette semaine j'avais envie d'évoquer un problème qui je pense est un peu dans l'actualité, parce que cette semaine il y a un film qui sort, qui a ce que je pense être un souci symptomatique de ce type de long métrage. Ce que je vais appeler les castings avec que des gueules. Parce que cette semaine donc sort Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu qui semble être un film, qui va clairement réunir beaucoup de spectateurs, mais là, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore les chiffres, je n'ai pas encore les notes, je ne sais pas du tout la qualité du long métrage parce que je ne l'ai pas vu, mais qui pose pour moi potentiellement un souci qui est assez symptomatique de ce type de métrage. C'est-à-dire où on a la sensation que le casting est plus essentiel que ce qui semble vouloir être mis en avant. Alors, je vais prendre un exemple tout bête, mais qui pour moi est assez évident. Prenez le tout premier. Astérix et Obélix, de Claude Zidi. C'était un film porté par deux grosses stars, avec plein de petits rôles secondaires qui étaient tenus par des gueules, mais où du coup, on identifiait surtout Christian Clavier et Gérard Depardieu. Et les autres acteurs, voilà, on avait Roberto Benigni, mais Roberto Benigni, vous en parlez en France, je pense que les non-cinéphiles ne savent pas trop qui est Roberto Benigni, mais donc du coup, on était sur un film qui était porté par vraiment deux grosses stars, avec plein de gueules en second rôle. Ensuite, on a eu Astérix, Obélix, Mission Cléopathe, qui reste pour moi une anomalie, parce qu'on est sur un casting qui est tout de même assez conséquent, mais où du coup, les personnages sont assez forts et assez bien construits pour réussir à faire oublier que ce sont des stars. Et accessoirement, la grosse campagne du film était plus orientée sur l'histoire et le côté un peu décalé que réellement sur les stars. Et donc est arrivé Astérix aux Jeux Olympiques. Qui est exactement pour moi la même chose, sur le papier en tout cas, que Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. C'est-à-dire, beaucoup de stars, et finalement pas vraiment la sensation d'avoir un vrai casting de personnages, mais d'avoir plus des gueules posées là, qui sont supposées faire rameuter un public qui n'est peut-être pas concerné par le projet, et où du coup on se demande ça à quoi ça va servir. Je suis désolé, mais tu peux pas mettre dans ton film Aurel San, Angèle, McFly et Carlito, Big et Oli et tout plein de gens comme ça qui n'ont pas grand chose à voir avec le monde du cinéma, et espérer que ça est potentiellement une chance de sonner comme plus qu'un vague choix pour rameuter potentiellement des spectateurs qui auraient la sensation que Astérix et Obélix, ça ne fait pas partie de leur génération. Parce qu'on ne va pas se mentir, je suis pas sûr que la génération qui suit Big Foley ou qui soit fan quoique San, quoi, -San c'est un peu différent. Prenons Angèle plutôt. Cette génération-là, je suis pas sûr qu'elle se sente tant que ça concernée par l'idée de voir un nouveau film Astérix et Obélix. Donc c'est la vraie question que je me pose. C'est ce genre de casting, est-ce que ça a un vrai intérêt Et vous prenez des exemples américains, il y en a eu plein. Moi je pense à, Alors, c'était en anglais c'était Movie 43, et je crois qu'en version française c'était My Movie Project, qui était un, un ensemble de petits sketchs qui étaient bourrés de stars. Le film est vraiment pas ouf, voire même assez mauvais. Mais il y avait toute une pléthore de stars, qui étaient plus utilisées en tant que stars que réellement en tant que personnages. Et du coup ça faisait que le film, on en ressortait en se disant « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» C'est vraiment bizarre et, et ça ne fonctionne pas. Et prenez ces magnifiques exemples de long métrage de La Saint-Valentin ou du Nouvel An, enfin, insérez la fête random de votre choix, euh, offert par euh, je ne sais plus quel cinéaste qui, je crois, avait réalisé à l'époque euh, Pretty Woman. Enfin, ces films-là, c'est bourré de stars. Et c'est mauvais, les trois quarts du temps. Donc, est-ce qu'on ne serait pas sur cet exemple-là avec Astérix Oblix, Empire du Milieu c'est ma grande crainte. Est-ce qu'on va avoir une redite de Astérix aux Jeux Olympiques Est-ce qu'on va juste avoir un film qui va réussir à construire des super persos, mais avec des stars Et encore une fois, euh, des stars... Euh, Zatan Ibrahimovic... Euh, <rire> euh, je vois pas trop l'utilité, hein, mais... Encore une fois, ça n'est pas à moi de juger, hein, mais je ne vois pas trop l'utilité. On voir ce que le film va donner. On en reparlera dans deux jours, du coup, quand la vidéo sortira. Mais ouais, ouais je suis très sceptique là-dessus et je me demande si on ne serait pas sur le bel exemple d'une entreprise qui n'aurait pas vraiment d'intérêt, qui serait un peu vaine, qui va juste faire le minimum syndical en termes d'entrée et qui va beaucoup décevoir. Espérons que je me trompe. D'ici là, je vous dis à bientôt et je vais vous dire cette petite phrase que je dis à chaque fois en fin de vidéo. Si j'ai envie d'en parler, et eh bien j'en parle.